Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et pas n'importe laquelle, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du Twitch Rivals Minecraft. Large, parfait. Vas-y, okay, on a défendu. Je, je Il jouer. Jouer. y a Twitch FR qui nous a mentionné, et qui a mis, et, et, et, et, et... Ah oui Ah oui, j'ai baissé Oh là là bon. bon. mais fermez, fermez Non bon. non. Non, il non, non Attends la droite, je crois qu'il est très loin. En haut, il se retake. On peut le T4, on peut 4. <rire> non, c est, c est le T4. C'est ce truc qui me fait On, on rien fait, et en plus, ils vont plus vite que des ennemis <rire> <rire> normaux. Mais attends, mais ils ont une reach. Mais ils ont une reach. Twitch Rivals se passait en plusieurs étapes, en tout cas pour nous. Pour cette édition, je serai en team avec Marwan, Gep et Nanox. Pour ce qui est de la compétition, en gros, ça se passe sur Twitch directement, en live. Donc n'hésitez pas à follow pour les prochains Twitch Rivals. Et en gros, c'est une compétition où il y a de la rémunération à la clé en fonction de notre placement et aussi un petit titre de champion d'Europe. Le Twitch Rivals officiel principal se déroulait le jeudi. En gros, le jeudi, il y avait 16 équipes qui pouvaient participer. 15 qui étaient invités et une qui devait se qualifier Parmi 16 autres équipes L'équipe qui devait se qualifier c'était nous Et bon vous vous doutez bien évidemment qu'on s'est qualifié Mais je vous mets quelques extraits bien évidemment De cette phase de qualification <musique> Qualifier septembre 19 2021 7 PM CETC oh, Attendez on va, on va taper ça sur Google Par contre je suis pas sûr que Gap et ait les infos En plus ils sont pas courts cool. <rires> Y'a y a Gep Nanox Marwan, y'en a aucun qui écho. Personne n'est connecté. On est on est ouais, marre, on est a la couleur la plus, plus moche de l'histoire. Ouais vraiment, c'est horrible, ah, je suis on dégoûté. A la couleur caca, let's go. 2 1 Ouais, il y a une là-bas bon. là, ah, aussi. C'est bon. Là, là. OK, okay bon en fait, c'est ouais, OK. OK, comment ah, ils ont autant de points les premiers ils avancent à 3 Ah oh, mais en fait ça sert à <coughs> rester sur les zones hein, ça sert à rien. Ah bon ouais Oui mais c'est bien non. pour la défendre en vrai. Ouais. Ok on est... Mais les gars on a x3 hein On a x3, on est vraiment bien, regardez on va les baisser. On, oh on les baisse hein Ils sont bien souvent bien, beaucoup les, bien les, bien les, les violets hein On prend la oh bleue là. Non il est pas le violet là Attends, Attendez. Non. bleu Si si si. Bah les zones vont bientôt au tête hein. Du coup t'ai pas vu au centre pendant que j'y étais, pour ça je me suis barré. Là lui lui il perd pas de Avec Marwan là. Bah je vous y rejoins Si vous ai avez... besoin Ouais, ouais Bon de juste donner le stuff hein. <rire> Bah après on peut aller sur la rouge qui est juste après Ok smite, smite, smite, smite, smite, smite, smite, j'ai J'ai clean, j'ai clean Ouais le On arrive, on arrive Le mec a l'arc là pour L'arc parfait Vas-y parfait, parfait, parfait Ok on a défendu juste je Tout peux bien joué On prend la zone et on gagne On est tout seul hein. Ok c'est bon, allez oh, non. Les ouais les oranges sont trop nuls, faut laisser les oranges Il y Y'a trois violets là où j'étais. Mais non ouais, mais non y'a il il a 54 kills là Ouais c'est parce qu'il fait que ça mais il est nul Enfin les autres sont tous nuls derrière ouais, voilà. Oh ah. go les suros go les Soros Non non on les baise on les baise comme ça Ils non, ont mais... mis, ils sont rien là non mais il faut que les, les ils roses sont... de hein. Il faut que les roses passent devant les oranges. Ouais, ouais, ouais, vrai, bon, je suis assez loin on peut être Ah t'es chez vous chez toi Nanox les marron Je suis devant au Der vous derrière vous derrière vous derrière vous derrière j'ai un coeur moi je suis à 3 coeurs Putain 3-querre hein Ok cool hein C'est cool, cool, à gauche hein Marwan, c'est à gauche ah. Oh Putain il m'a mis un coup dans le spawn là. Ok c'est bon Vas-y oh, laisse le en Ok ciao mec hein. Ouais d'abord je voulais pas le fight j'ai il m'a sauté dessus je comprenais rien Ouais alors Ah merde ils ont l'air drop Attends mais... Ah oui oui il manque Les dégâts brecoups c'est beau Légé on a réussi à se qualifier déjà parmi 16 autres équipes Ce qui est déjà quand même un palmarès Voilà, faut le dire, on est premier, on est qualifié au vrai Twitch Rivals On a un seul objectif, le gagner Devenir champion d'Europe Je suis le dernier champion d'Europe en titre sur Minecraft Et j'ai bien l'intention de garder mon titre Pour ce Twitch Rivals, on aura le droit à 3 modes de jeu Et un bonus Le premier mode de jeu, c'est le Vanilla Royal Chaque équipe va être sur une île de forme circulaire Donc ça va être, tout le monde va être en rond Entre cette île principale... Et l'île des équipes, il y a des îles intermédiaires Sur ces îles intermédiaires, on peut y trouver des minerais encore Ou par exemple, tout ce qui va nous permettre de faire un maximum de points Pourquoi je vous parle de points Il va y avoir trois parties Ces trois parties vont être très différentes l'une des autres Le but va être d'effectuer le plus de points La première partie par exemple, ce sera avec des minerais, du farming Et la troisième avec des animaux Toutes les 15 à 20 secondes, une équipe va être éliminée Celle qui a le moins de points Le but bien évidemment, c'est d'être la dernière équipe encore en vie Plus longtemps on joue, plus on a de chance de pouvoir gagner Attends oh tu vois vraiment des poids les oh, gens Il faut miner 3 par 3 c'est trop chiant Vas-y oh, va, venez venez vite t'as fait des allers-retours Ouais ouais je sais oui, okay. ouais, oh, je, je, je sais pas comment on a des graines en fait Par contre j'ai pas de beaucoup beaucoup Ouais, bah, c'est bien Enfer. Bon, en, en fait moins, on va prendre que ça, 3 du pas même en moins à moitié. Par contre les gars du coup on perd pas de bouffe euh, Les gars côté nous de bouffe. Vas-y hop I'm not chapel le truc c'est abusé Ah oui mais en fait les gars on peut récupérer 3 calls même quand on les style hein Il est mort Oh, quoi? Ah, il y a une gosse. De... 5? Ouais, oh, bah, je Ah hein. mais c'est ça. What the fuck? Ok, les gars, j'ai tué un mec qui a trois colles. Par contre, du coup, il veut un bruit de chez nous. Attends, mais, mais on le là, qu qu il va pas pas le full faire. Ah, mais, mais c'est pas ça ça ah, mais On ça En vrai, elle est bien, hein. Apparemment, tu sais pas, non, comme on hein, pas, pas comment ça va pas Ouais, mais c'est pas grave. Il revient, il revient, il revient. Il y a des roues chez nous. Les gars, les gars, on a encore des émeraudes si on peut aller chercher le C'est trop tard, c'est trop tard. Non, non, non, mais non, c'est pas trop tard. Mais gros, euh. Et On a quinze en fait oui. avec notre truc. Ah, il est mort. Il y a un mec sur moi. Il veut, il veut l'isoler. Il va rien voler. Ah non, il va rien, C'est abusé. Il oh, oh il, il, il fait. Fait. est soucié de nous. Venez, venez, venez faire les mines. On va faire, faire les Non Non, non, Allez, petit, non. Ça va rien aller au centre. Déposez, déposez, déposez, déposez, déposez au centre. Tu pas le centre. Tu pas. Qu'est-ce que Non, putain. Oh, oh, quoi Attends, j'ai déposé un peu. J'ai déposé un diamant, le diamant, le diamant, le diamant, Vas-y. Continue, continue, continue. On a plus rien. On a plus rien. On a plus rien. On a plus rien. On va voir. Ça passe Oui. Yes. Ça passe mon gars! Let's ouais. go! Ok, vas-y, euh, commence à farmer les gars, moi je vais cabler les gars. Les... Ok, faut faire clic droit avec la houe hein, les gars. Je crois qu'il faut acheter une houe de meilleure qualité pour euh... Oui voilà, c'est bon. Ils sont dans notre base, c'est leur faute. Ok, c'est bon, j'arrive avec plein je d'embrouilles, j'en ai 41. Marwan défend et nous on défend. Mais est faut Marwan il me sauve en fait. Non mais tranquille, tranquille. Eh bien, je vais tomber hein. Elle fait tomber. Là, je suis pas sur le tout, prends tout. Oh nice. Mais quoi? C'est quoi leur sauf Ouais mais en fait j'ai pas de bloc pour re-bridger derrière. Ouais, bon. ouais, il faut ouais. plus de dégâts ils ont, ils ont... Je comprends pas. Ouais, bah, je comprends pas ce round hein, c'est la <rire> Ouais. Non mais de large il faut de l'orge. Ouais. Ah les il... chevaux ils sont au centre, de... les, les chevaux sont au centre ouais. ah, les gars. Go centre, go go Attention, attention, Bah faites un ah, truc de bon, de large au centre. T'as pas besoin de faire deux contours, Oh non arrête, mais arrête, vas-y gros Non C'est bon c'est bon, c'est Bien joué ça Carotte, Carotte, carottes, carottes, je pense qu'il faut l'acheter en fait. Oui, mon il faut l'acheter, il faut des émeraudes. Attends et Une carotte ça coûte 5, ça coûte 5, ça coûte, sac, ça coûte sac. Ok, okay j'arrive, j'arrive, go. go. Euh, prends une laisse, prends une laisse. Prends-le, euh, prends le. Es le. Score prends non mais okay, fait un... okay. encore rien fait. Genre reste ah, un peu tout, a, tout a, là. Il y, y a un cheval devant nous. J'arrive okay, de le oh ref. J'arrive, je je les baise, je les baise C'est bon frère C'est bon, je suis là mon gars Allez mon gars, on les baise eux Ah c'est moi j'ai tué restème, j'ai tué Oh, attendez, vas-y vas-y. Y'a un coq qui Tu les as baisés frère hein. C'est le boss. Oh tu oh. les as baisés. <rire> oui, oh j'ai baisé Yes Oh là là Y'a un jeune, y'a un jeune, y'a un jeune Il est où Fermez, fermez, fermez Non est bon. Non, non, il oh, pas. non Attends. Mais ouvre, ouvre, ouvre. Non non on peut faire pas. Ou pas ouf pas ou pas. On va se fermer. Va... Ils vont revenir ils vont revenir. Non ils vont pas. Non mais c'est fini c'est fini. Oh là là ils nous abîment. Ça fait quand même. Mais après c'est allemand peut... quand même c'est chiant. Ah ça fait. C'était la meilleure strate possible en fait on a. En vrai ouais, là, là je vous jure que c'était vraiment on était trop close de guild pour. On, euh, on a quand même deux points d'avance, hein on a quand même deux points d'avance. Non ouais non un seul. C'était en dax mais on a réussi à gagner cette première partie le vanilla royal et ça nous met tout de suite en confiance pour les prochaines parties mais il ne faut pas se laisser déstabiliser par le deuxième mode de jeu. Le deuxième mode de jeu c'est tout simplement le pire vraiment y a rien d'autre. Je sais pas si il y a quelques années vous avez regardé la série target que Hyper avait posté avec les Patrick. En gros chaque équipe avait une cible prédéfinie et il fallait que l'équipe tue sa cible. Chaque joueur qu'on tue nous rapporte 2 points, du coup 2 plus 2. Lorsqu'on a tué toute la team on a un bonus de 3 points en plus. Si on se trompe et qu'on tue un joueur qui n'est pas notre cible, on perd 1 point. Et c'est là où c'est très important. Une fois qu'on avait conclu, il n'y avait plus d'erreur possible et du coup le classement est resté assez figé pendant beaucoup de rounds. Pas bon, tu vous targetez moi je vois pas. Ouais, y'a qu'une knob quoi. Oui. Ouais, quoi Dites-moi, tu sais, je dois Ah oui, tu l'as baisé, le oh jeu. Ok, c'est okay. compris, j'ai okay. compris comment ça marche. Compris, compris. Donc, mais ça sert à rien qu'on reste ensemble. Enfin, oui. ça peut, mais ça sert à rien ensemble. Bon absolument y a un En fait, c'est pas vraiment okay. un truc que j'ai J'ai utilisé la stone potion. potion. C'est des putains de NPC, non Ah non, c'est lui, voilà, bien joué. Officiel. Parce qu'on est proche, en fait. C'était quoi C'était quoi Officiel, officiel, officiel. C'est lui là Ouais, y'en a un, bien joué. On a plus rien là Attends mais là on doit pas mourir pendant 2 minutes 25 On okay. est oh. ouais. à côté Qui c'est Je crois Oh non c'est moi, j'ai fait perdre un. Ouais voilà c'est lui. Mais oui c'est qui qui à côté mais laissez moi, moi je c'est deux faire. Attends je pense que je l'ai. J'en suis un, j'en suis un, je vais regarder si c'est lui, j'en suis un, je vais regarder si c'est lui. Je crois que je l'ai les gars, je l'ai je l'ai. Vas-y. Ok je l'ai eu. Si il en reste, il en reste confidente, confidente, confidente. Ok je l'ai, c'est moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Vous êtes les boss vous êtes les J'ai la strat, j'ai la strat. En fait il faut juste suivre un mec, t'attends avant de le voir de taper et si et si ta boussole et switch pas, c'est que c'est lui. La seconde est la plus longue de ma vie. Oui. Non. Bleu, bleu. Bleu. Mais regarde, là, là je suis à côté hein Là, venez sur moi Je suis à côté de lui, il se barre pas pas C'est pas, pas lui quand pas même lui. parce que c'est autour de 20 blocs Ah mais ouais je crois, je, crois, je, je crois que je l'ai, je crois que je l'ai par contre. C'est lui hein, mais. Ou, ou alors tu parlais pas du même mais ah là, bon, moi, je suis sûr que c'est lui hein, mais vraiment. Non, non, pas, pas, pas. Ouais ouais c'est un mec qui laguait moi en tout cas hein. Moi le mec je suis Non non attends. Non c'est celui d'Anox, c'est celui d'Anox, c'est pas celui de Bichard. Attends je le décale. Oh non c'est sûr, c'est sûr, regarde ici, là je l'ai plus le compas alors que je suis à côté de En plus il a bleus C'est bon, c'est bon, c'est bon. Attends attends, attends T'as pas remarqué des particules quand tu tapes mais en fait, si si c'est lui hein Attends mais c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est Il y a des particules vertes quand tu tapes le mec en fait Oh les merchants dup c'est des morts En fait c'est facile Moi je pense que c'est lui, attends je tape J'ai trouvé je trouvé C'est lui c'est lui Bah on est arrivé au premier Yes Ok les gars ok Bah va en bloc T'es cure Je prends le tour au pire Ouais c'est lui Ouais ok c'est bon Attendez attendez L'autre il est pas là encore d'accord à côté Et c'est lui Merchant lui hein Mais le mec ici qu'au courant il va me fumer Oh là là oh, il y a, y a un investisseur qui se sent non. Il stacké Crystal, il stackait Crystal, attends attends. Attends, attends, attends, attends, attends. Yes Ok c'est bon. Le temps de stream que t'as fait. Oh c'est bon c'est fini. Enfin, putain. Oh, oh, bien il dit. oh putain. Oh putain. Moins 376. <rire> ok bon bah c'est bien, c'est à 30, 26, euh. Oh. Si. One. C'est incroyable, on est encore premier et ça c'est fou parce qu'on est quand même arrivé des qualifiers Genre franchement, on vient de loin, hein. on a dû se qualifier parmi les meilleurs des qualifiers Surtout que le troisième mode de jeu c'est le zone control Vous le connaissez certainement, comme vous l'avez vu pour les qualifiers, c'est assez simple Il y a des trucs en plus, il n'y en a qu'un seul mais c'est déjà ça Est-ce qu'on essaie de sécuriser une deuxième ou pas du tout Bah on peut hein On peut là il a personne la, la zone la plus proche elle est à côté, il n'y en a pas beaucoup des zones Y'a drop. Non, drop. On, on aura une autre, on aura une autre. Allez, est quoi, drop est à côté, drop est, à côté. drop est vraiment à côté. Je suis tout non, seul. Bon. Bon. Ok il a les oranges, ils arrivent sur le point, les oranges ils arrivent sur le point. Je suis avec arrive, toi, je suis avec toi. Je suis mort. Il y a vu sur moi. Non bah on a perdu le point là. Hein. Non tranquille. Non non on arrive. Si si si. On arrive, on arrive, on arrive, on est là, on est là, Mais ils sont tous sur nous hein. Et on récupère. Y'a encore 3-4 mecs qui viennent, 5 mecs qui viennent. Go go go go go on les bute Ok ça t'a contre eux, plus ou moins. Y'a les y a bleus, y'a les bleus Mais le bleu. c'est Nicolas, oh le forceur mon frère Ah ils sont chiens hein. Parfait Let's go Est-ce qu'on va chercher notre bon. zone ah, bon, oui. ah, 40 secondes, 40, je 40, je boss, 40 secondes Je pense qu'on attend dans 40 secondes de chercher notre ouais, zone Y'a oui. a, une zone de à côté sais. donc peut-être qu'on pourrait la prendre direct Attends, hein. Moi je vais direct sur... Euh... Bon, Attends, en vrai, on reste cette zone là Qu'est-ce que c'est que ça là ouais. Ouais. Trop bien là où on est hein. Vraiment Il y en a une ou deux Il a été... Ouais attention Bah tu me défonces je suis mort Et la drop derrière nous, il y a encore des violets La droite, je crois qu'il est très loin Ah bon Ah là, on l'aura pas oh, C'est oh, bon, c'est bon en haut ouais, il se fait retake, On va redevenir premier C'est bon, c'est pas, c'est bon D'accord, ça fait des trucs bizarres, on va tous savoir. Recule, recule, recul, recul le recul, ok On regarde derrière, derrière ça arrive, ça arrive On l'autre côté les gars, ça arrive tout au chaud, il y a vraiment beaucoup de gens là Les gars, les gars, il y a les deux qui arrivent en plus Ouais, ils sont tous en plus Ouais, les gars, pour l'heure, tu fais un corps, court en on peut on garde notre point, on se regroupe pour. On garde celui-là c'est déjà pas oui, mal. Et l'autre le prend dès qu'on peut. Ouais voilà c'est ça c'est ça. Bon Ok, vous les avez eus. Ok nice. Attends il fight, go go. Attends deux secondes, bah, deux non, secondes, on deux secondes encore. Et maintenant go Vas-y go go, je protège notre point tranquille Lui il est très lourd, je le sais. J'ai mis 1000 le... flèches frère. Vas-y. il y a quelqu'un qui va prendre notre poids, je suis mort, je suis mort. Vas-y, je reviens pour l'autre, ça. Bon pourquoi moi euh, euh, bon. ouais, oui. bon, est... il ouais, ouais. est pas bon on a aucun sens Bon c'est finito On a pas de temps d'avance Ouais mais c'est pas mal au quotidien. On a la bonne strat par contre Avec cette strat là c'est infini c'est impossible avance. Il faut qu'on fasse On joue pareil On joue pareil ouais. ouais. Est-ce qu'il y a un point en moins Non ouais. y'a y y pas de y point Y'a pas de point y on y va On va on derrière Magic il est low Voilà On laisse au fight on arrive Attends Bichard attends un peu les maintenant C'est bon ils sont tous low Ok, je me focus sur deux oranges, qui sont sur moi, c'est bon, vous les tuez Tant qu'au derrière Voilà, let's go. Il ah. y a encore une zone là devant moi. Ok, ok. Ok, on l'a, okay, parfait. On là, il y a un violet, là, regarde. Les la est zone fort. est là. Non, ouais. non, Mais il y en y y y y y a pas d'autre, du coup Il n'y a pas une deuxième Là là Non, non, non, non. La cavalerie arrive. On est plus lent, on est plus lent, c'est horrible. Ah ouais Ouais ouais. pas l'impression Ouais pas l'impression que... Sur hein, les deux lots. Ah, il a 31 kills lui, mais mec. Voilà, ouais, bah, je crois qu'il joue. Voilà, on s'en alors On sent du PVP. Je sais pas. Bah, je suis pas content de voir hein. hein, oh, bah, oh, en fait, a. Point, alors, il est là, drop. On attend, on attend, on attend. Ah bah, attends. il Attends, le Twitch, je vote aussi. Ah bah, c'est bon. Oh, sa ouais. merde là. Allez. On a, on a speed, hein. J'arrive, Nandox. Ouf. Oh merde. Un vieux roll d'air. T'as un d'air. T'as un J'ai. On tape encore. Ok, go haut, go ce ceux qui peuvent. Vas-y, je monte en haut, je monte en haut, je monte en haut. Non, on est assez. Pourquoi on en a qu'un là Parce que en haut, il s'est fait. Là, on l'a pas celui-là. Il est pas pris vu qu'il y a plein de gens sur la pont. C'est bon, là. GG. Et voilà. C'est la dernière round Ah, bah venez, vas Il y en a qu'un qui... Ok, ils sont deux sur moi en fait, ils ont fait deux d'eux. Bah, go prendre sud du bas alors. Bah, oui, mais du coup, ils vont nous baiser après. Non, go go go 44 tirs pour rester là. Là-bas, ils sont là. Là, je... Bon, je bah ok on reste là. Ouais, on, on reste, reste là, là okay, on en garde un seul hein. Oh mais je sais que je suis seul mais ils sont des là, pions. Il ils ont la puissance d'un pion dans un jeu d'échec. Yeah. Oh, C'est bah, hein. des bottes hein. Ah regardez. Oh, attendez, y a les trucs de kill et tout hein, venez en la prendre. Attendez, bah, là, la non, non non ah, non, oh, là, ça. Voilà, attends, a euh, non attends. Attends, mais. Je suis sur un drop. Si il y a une interview, on fait quoi Je dors moi. Oh <rire> putain les gars Non on tape à l'épée Non la main Le kill On tape à l'épée Hop là main, On êtes pas ouais, drôles Ah ils arrivent tous L'armée Ok, mais sur, so, mais, so, mais, so, mais so. OK. Je bon, pensais pas qu'ils font une diversion Et qu'il y en a un qui arrive On s'en fout Parce que de toute façon <rire> on change de point Il y en a un de moins déjà de monde Oh non Les gars les gars les gars Sur moi Sur moi Sur moi Sur moi C'est fini c'est bon 7 secondes On a oh, plus de points Quel dommage C'est ah. bon on a eu un point Et on a gagné Encore <rire> le, ah, le, le double Triple. Trop de skills dans voilà, ce là. Là, là. Imbattable Un sans faute, juste. Yes voilà. Juste yes imprenable quoi Juste imprenable Normal yes normal C'est fait, on a gagné, on est champion d'Europe, on a gagné le Twitch Rivals Minecraft et ça c'est fou on avait droit à un dernier mode de jeu bonus, et ça, c'était vraiment que pour avoir de l'argent. En gros, pour vous expliquer, ça allait être un seul contre tous. Nous quatre, Gep, Marwan, moi, Nanox, contre tous les autres joueurs. Les autres joueurs seront changés en creeper ou en zombie, et ils auront le simple objectif de nous tuer, tout simplement. Oh il m'a. Oh quoi Déjà oh, C'est maintenant Task 1, Reaper, Medbay. Ok. Uh, find glowing glass, Reaper, Allô on fait quoi quoi faut, prendre il faut prendre du glowing glass. En gros, euh, on, ça doit réparer, on doit réparer euh, Medbay. Et faut trouver de la glowing glass. Quoi la glowing glass Alors là, gros. On peut ok, il faut il du glass comme ça, d'accord. Qu faut qu'on sépare parce qu'il faut qu'on trouve. Bah, ok, ouais, ouais, go, ouais. Faire, go faire du 2-2. Oh ah, oh Attends, mais il vient de venir notre corde. Les bâtards. Euh, oui, oui. faire... Ah, go faire du 2-2. Moi je vais avec Gabe vous, allez... vous restez ensemble, ok Ah, la Ah, d'accord. Comment on fait pour le prendre Il y en a plus que ça ou pas on en voit pas d'autres. Je pense qu'il faut déjà Dans les poser quatre, cela. Bon. Les là. Les il faut Il faut, faut, faut remonter. Il, faut non, il y en a faut... là-bas. Il faut les poser, il faut qu'on... Oh commencer. Gabe, sa mère Wouah frère Il y en a plein, il y en a plein. Non, mais regarde, on on regarde derrière ouais. Mais comment on les tue On va oh. pas les taper Derrière moi, derrière moi, Oh putain, il ah, faut les tuer, on peut les tuer, on peut les tuer. Non, c'est impossible en fait, c'est impossible. Oui, c'est strictement vrai. impossible. On on peut rien. On peut rien. On peut le T4, on peut le T4. C'est strictement impossible. On peut rien faire. Vraiment bien, ils ont bien testé leur truc. Mais en plus, ils vont plus vite que des zombies normaux. Mais attends, ils ont une rich mais ils ont une reach Mais on, ah non, on, faire, on, oh. Oh, on ne peut rien faire Ah non mais on peut pas, on peut gizouer pour les gars On ne peut rien faire Ils sont les autres growing glass Enfin les gars, je veux bien faire un effort hein Je veux bien faire un effort, il y a pas When possible I... for human... Ok, well, c'est strictement impossible, ok En fait donc, on ne va rien faire, c'est impossible <rire> Ok cool <rire> C'est tout ce que je voulais savoir, ok ok Parfait, parfait Nickel Nickel, nickel Attends mais la bouffe est pas en plus vous savez que c'est pas le même jeu là hein. Oui ouais, oui c'est pas vrai, le, vrai. Vrai. C est c est même le même mode, Mais go rester ensemble mode. go rester ensemble Oui mais Il y en a deux S'ils ouais, si nous, trouve si nous trouvent pas c'est bon Attends mais attends mais Ah oui ils ont trouvé Là il faut tu peux monter on casse escaliers. comment Quoi on fait quoi on Ah ils arrivent tous oh, ça, ils arrivent tous Ah ok, clic droit J'en ai un je me tire, je me tire avec Ouais ouais Non tire pas par là pas par là Oh my god aucun autre terreur. Je peux pas survivre en fait. Je, je ne peux pas pas comprends pas ce que j'ai à, à faire. En fait, si tu manges, ça aille euh... vite, mais ouais, non. Ouais, pas. mais je peux pas survivre. Ah, mais je peux en prendre qu'un seul. Bah, du coup, je rentre. Hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. J'arrive bah, je... à en prendre un deuxième. Et euh... du coup, j'ai plus de bouffe en mon air. Ah, mais c'est. T'as plus de bouffe du tout? Non. Tu peux pas en drop? Non, je vais essayer de les prendre pour toi. Tu démoques et on récupère Non en fait mon inventaire est full de laine en fait Tu t'as pris Là en mieux mais moi tu vois plus vite Oh non non Je veux survivre Mais pourquoi tu es de survivre En tout cas, J'espère qu'ils sont contents d'avoir économisé 8000 balles. Non ils sont économiser, ça les donne aux autres en fait Quoi ça les donne aux autres Oui c'est ça Du coup en fait c'est juste autant directement leur donner quoi Si c'est pour nous baiser comme ça Par contre le mode est vraiment guise ah, oh bah, c'est surtout très très déséquilibré quoi. Oh On est en 4v60 quoi. Bah, oui, oui, puis c'est pas des mobs normaux quoi. Et avec le pp 1.18, c'est impossible. L'actuel, la, la, la, la la c'était plus mort des... eh, les gars. C'est plus beau des des deuxième Franchement, ils ont que 5 heures normaux. Un crit à c'est bon. Ça non, ça mais boîte, hein ils sont 60. Non, mais c'est des. On est là Mais je sais pas où. Ouais, c'est pas en download là On commence déjà, les gars. On est là Je Je sais pas. Tu vois, c'est pas ici. Vraiment. <rire> coup, je oh comprends pas faire. ah peut Attends, mais c'est ça. Je comprends pas comment c'est possible qu'ils se dit Oh, oh les ça, en vrai, c'est faisable. Bah non, ça n'est pas faisable. Oh, mais attends, attends, ils s'attendent à ce qu'on monte tout ça. Non, mais. Et après, à faire le chemin inverse. Impossible. Attends, il va falloir pas. pas. Où, Regarde là où on était, là où il y avait le download. Là, on Et était. Cool, hein, super, bravo. Ah, cool, nice. UN is 0. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est la fin de Twitch Rivals. Même si on finit sur une note un peu triste avec ce bonus qu'on n'aura pas gagné, on a quand même gagné le Twitch Rivals Minecraft, on est champion d'Europe et ça c'est fou Je vous donne rendez-vous toute la semaine en stream sur Twitch, on va voir bien évidemment d'autres Twitch Rivals s'il y en a. Sinon bien évidemment, je le dis toujours, mais j'organise souvent des games subs LG, des Mondeslayers, toutes ces games, vous pouvez y participer en étant sub sur Twitch et en rejoignant en Discord. Et je vous donne rendez-vous du coup toute la semaine en stream, et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Bichard, bisous à tous Ow, why are you so good? Oh, we are not so good, but we have a lot of chance, I think. <laughs> <laughs> you won all of it. You yes. won every game mode. Uh, I've got to ask you, uh, any last words for all the fans and everybody watching at home who's, who've kind of just seen your victory? I, I don't understand what you're saying. <laughs>